Du moment où il y a une contrainte où on me dit ce qu'il faut que je fasse et comment le manger et à quelle heure je dois le manger, ben je fais tout le contraire. Alors qu'avec la méthode mère, c'est faire comme je veux. On nous bassine sur la perte de poids en se privant, en changeant son alimentation. On voit partout perdre du poids avec tel régime, tel régime ou tel régime. Et en ayant plus ou moins suivi plein de régimes, je me rends compte qu'on nous vend du mensonge. Donc je me suis dit là, est-ce que ça serait un mensonge supplémentaire Et puis comme je suis curieuse, j'ai gratté et j'ai trouvé mes informations. Donc euh, rendez-vous numéro 1, j'y vais. Je ressors chargée euh, d'énergie, chargée de, de volonté de, de changer et de prendre ma vie en main. Et... Et d'avoir pris la bonne décision. Je ne suis pas en train de me dire je vais pour perdre du poids. Non, j'y vais pour prendre soin de moi et euh, améliorer mon quotidien et ma vie. On n'a pas cette, euh, ce sentiment d'être en, en soin. On est là en train de se prendre en charge sans, sans jugement, sans avoir ce, cette impression d'être malade. Nathalie a symbolisé en fait tout, tout ce poids. Euh, que je portais en, avec des mots, ce qui m'a permis de me délester de 12 kilos euh, en 6 mois. Quand j'ai faim, je mange, quand j'ai pas faim, je m'arrête, quand j'ai plus faim, euh, je stoppe euh, mon repas et euh, je mange euh, la même chose qu'avant, sans grossir. Les difficultés euh, dans la vie euh, peuvent euh, être euh, solutionnées par autre chose que. Euh, un croissant, un gâteau, un sandwich. Et Nathalie nous donne toutes les clés nécessaires pour mettre en pratique au quotidien et que ça devienne naturel de se dire Bon, oh, ben voilà, si j'ai un problème affectif, c'est pas forcément dans la nourriture que je vais le, le solutionner. Et ces clés de coaching sont là justement pour, pour nous dire Allez, tu peux le faire, tu es capable. Je continue à avoir euh, ma coach pour euh, d'autres euh, problèmes que la perte de poids, pour continuer à être euh, épanouie et pour continuer à être euh, heureuse. Si vous êtes prêts, foncez, parce qu'il n'y a que du bonheur au bout. Avec la méthode allégez-vous la vie